êtes tous en forme bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va parler du lait je vais vous faire également plusieurs vidéos parce que sinon ça va être trop long parce que dans le lait cette partie là va parler que du lait la prochaine parlera de la crème et la dernière portera sur le beurre donc celle ci elle sera tout autour du lait regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez avoir plein de questions et plein d'informations sur le lait qui sont très intéressantes et très importantes en pâtisserie et je vous dis à la fin de la vidéo. Élodie, tu peux venir s'il te plaît Bonjour à toi. Dis bonjour à tout le monde. Salut. Merci d'être là. Oui, je suis là parce que j'ai bien voulu être là. Parce qu'à chaque fois, bref. Oui, bref, passons. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui est devant toi, s'il euh... te plaît Je t'ai pas dit de goûter. Bah, bah, désolée, oui, bah, je voulais voir ce que c'était. Bah, c'est du lait. Oui, du lait. Tu peux me dire de quel animal exactement euh, De la vache. Oui, celui-ci c'est du lait de vache. Mais est-ce que tu peux me dire de quoi est composé le lait euh, Je sais pas. Réfléchis bien. S'il est liquide, il est composé de quoi de l'eau. Est-ce que tu sais quel est le pourcentage, oh, justement J'en ai aucune idée. Dites-moi en commentaire quel est le pourcentage de l'eau. On continue. Cherche les autres composants. Euh, je me dis que vu que c'est du lait entier, euh, il va y avoir de la matière grasse non, dedans Oui, il y a de la matière grasse ou lipide à l'intérieur. Et est-ce que tu sais quel est son pourcentage oh là là. Il y a environ 3,9%. Tu le savais est-ce que tu savais qu'il y avait du sucre dans le lait Ah non, je ne savais pas qu'il y avait du sucre dans le, dans le lait. C'est le lactose au glucide et il y a 4,6%. Ah non, non je ne savais pas du tout. Qu'est-ce que c'est des protides Des protides euh... Je ne sais pas comment ça s'appelle. La... Je vais tenter la caséine. Oui, bravo Oh bah yes T'excites pas trop quand même Pardon, c'est rare quand je réponds à une bonne question. Euh... Quels sont les éléments euh, minéraux euh, Je dirais le calcium. Oui, le calcium. Euh, et euh, le phosphore, non c'est ça Voilà, c'est ça Dites-moi en commentaire quel est le pourcentage. Et les vitamines Les vitamines, alors là... Donnez-moi le nom des vitamines en commentaire. Est-ce que tu peux récapituler euh, tous les composants, euh... s'il te plaît euh, Tous les constituants, d'accord euh... Oui, c'est ça, l'eau. Quel est le rôle de l'eau dans le lait euh, Un rôle d'hydratation. Oui, mais développe. L Hydratation des pâtes. Euh, ça dégage de la vapeur aussi pendant la cuisson. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça peut favoriser la pousse des pâtes. Hein oui, tu vois quand tu veux. Euh, ensuite, il ben, y en a la matière grasse, on a dit. Voilà. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait bien faire au sein de... Je dirais qu'elle est là pour faire de la crème, non Ça Oui, elle est là aussi pour donner du goût aux préparations et ça aide au foisonnement dans le montage des crèmes. Ensuite euh, Le lactose, vu que tu m'as parlé de sucre, eh c'est la, la saveur sucrée du lait, non C'est pas ça Oui, c'est ça et est-ce que tu savais qu'elle provoquait la coagulation des caséines Non, je savais pas. Continue. Euh, ensuite, baisser les caséines, vu que c'est des protéines, euh, ça coagule Non Oui, ça coagule et on va faire une petite expérience si tu veux bien. Oui, je veux bien. Prends le verre qui est devant toi. Ouais. Avec l'acidité, tu vas voir que la caséine va se coaguler et elle va se séparer de l'eau. Ok, donc. ça dans le lait. Oui, vas-y, mets-le. Alors en fait, si ça coagule, ça va faire du lait caillé, non C'est ça Oui, c'est du, du jus de citron. Ouais, d'accord. Bah, J'essaye alors. Mélange-le bien et on regardera à la fin de la vidéo le résultat. Est-ce que tu connais les différentes couleurs de la commercialisation du lait Euh. J'essaye de répondre. Euh... Le lait entier, c'est rouge, non C'est ça Oui, c'est ça. Le rouge, c'est le lait entier. Euh, le bleu, c'est le demi-crémé. Tout à fait. Le bleu, c'est le lait demi-crémé. Euh, le vert, euh... vert c'est celui où est crémé, là où il n'y a pas du tout de, de crème, quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup, il manque une couleur. Ah bon Tu ne la connais pas, la dernière couleur Ah non, non. Euh, non, je sais pas. On va laisser les gens répondre. Dites-moi en commentaire quel est le lait qu'il manque et sa couleur. Elodie, je te remercie d'avoir participé ouais. à cette vidéo. Moi, je veux un petit cadeau. Euh, non, pas de cadeau. À bah, chaque fois j'aide, j'aide, je mets la main à la pâte. Oh et, là quoi. là, mais n'en fais pas tout un fromage. Oui, ben ouais, ok, j'en fais pas tout un fromage. Hein. Du coup, je m'en vais là. hop oh vais. Ben, non, mais je dis au revoir à tout le monde. Salut! Oh là là, faut toujours qu'elle fasse ça. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. Toutes les questions, répondez à toutes les questions en commentaire, en dessous, dans la description. Je vous mets les réponses à toutes les questions que je vous ai posées dans la vidéo. Dites-moi en commentaire également qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse comme prochaine vidéo de ce style. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, de laisser un petit pouce bleu et surtout de partager un maximum. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut